L'association Les Maths en scène vous propose son festival, Les Maths dans tous leurs états. Le festival aura lieu à castanet toulousan à la Salle du Lac, du 14 au 16 mars. Le samedi 16 mars, de 10h à midi, nous vous proposons un interprète pour pouvoir profiter des 40 ateliers déclinés sur 9 pôles d'activité. Pour vous inscrire, n'hésitez pas sous le lien qui va apparaître et sinon vous pouvez nous poser des questions via le mail contacte